Voilà. Comment ça va tout le monde Bien ou bien Tu pourrais te raser. J'en ai plus rien à faire. De toute façon, 2023, c'est ma dernière année, ok J'en ai plus rien à d'accord Et je terminerai... Alors là, je terminerai... Euh... Putain, comme ça. Ah oui, forcément. Je vous jure que euh, le jour où j'arrêterai ce euh, Twitch, je vous montre... Ouais, ah, j'en ai rien à oh, ouais, ouais, Franchement, je partirai euh, dans un grand éclat. Euh, et, je, et, je, et, et je ferai un énorme message sur l'intégralité de ce système Twitch. Et je montrerai mon petit phallus, euh, certes, mais mon phallus quand même, en live. Et je me ferai ban et je serai content. Euh, ouais, ouais, voilà, voilà c'est tout. Hein. Ah, je vais pas partir en mode... Euh, seul, euh, Your bon best Allez, c'est parti, on va regarder ce truc de le guise. Permettez rentrer dans le camion. Nice. Il y en a encore un. Il est pas rentré, il est pas rentré. Fais de Dernier agent, C'est-à-dire que c'est de la merde quoi Le guise. Ça fait combien de temps que tu joues à ce jeu Il faut arrêter un moment de jouer à ce jeu. Un an et demi Non. Mais rien que tes premières balles est plus la même. Ça, compte non ça ça existe pas ça. Le tatatac, tatatac, tatatac. Ça, ça s'appelle Counter Strike. Tatatac, ta Non, non, non, non. Là, c'est tatatatata, Faut que ça parte au même endroit, là. Et du coup, si t'as du mal, prends pas hein, qui est vraiment le tac, tac, tac pourri, quoi. Ok, là tu devrais être mort hein ouais, C'est-à-dire que si il avait pushé sur le, le, le truc euh... Oh la la la la. on dirait le community manager Ubisoft. Rentré. Les clips là. pu rentrer dans le camion. Sorry mais c'est. Ouais. vrai. Il y en a encore un. Il est pas rentré, il est pas rentré. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Oh la la la la. Ouais, au cas où, hein. Je veux dire, au cas où le, le, le livreur Amazon sort du camion quoi. Boutou. Et ça, c'est quoi, ça Les petits pam-pam-pam, là. Tu veux pas aller lui chercher ses pieds Là, t'as de la chatte, hein. Là, t'as de la chatte. Hein. Là, de la chatte hein. là, ça va, hein. Là, hein. là, hein. là c'est pas trop mal. Mon topote, pote faut vraiment qu'il arrête de jouer. Il a raison. Bonne bonne analyse, en revanche. Lui. Là, c'est bien, là. J'aime bien, ça. Il fait la moins 5 ou quoi, là Qu'est-ce qui se passe Il se passe que c'est de... Dès que les gens sont débiles en face, hein. voilà ce qui se passe. Hein. Mais bon, euh... ok. Eh ben, si tous les clips sont comme ça, on n'est pas dans la. Il est sur console. Eh ben, on a jamais vu ça. One tap. Dans la caméra. À la manette. Arrêtez d'être désagréable. Applaudissez, ok What Oui, ça s'appelle la chatte. <rire> Moi, j'adore la réaction des mecs qui peuvent même pas essayer de faire genre, tu sais, comme dans les films américains cool, tu vois, genre ils se retournent pas. Euh, ouais, bah il n'a pas le sens du stream. Hein. Moi, je vous aurais dit, ouais, je ouais, enfin. Je l'ai entendu. Ah, Game Sense, hein. j'aurais rajouté un petit truc, quoi. Là, il se retourne, le mec, il, il, il s'est arrêté, quoi. Le jeu s'arrête, il va parler à sa mère. Ah ouais, t'imagines pas ce que j'ai mis et tout Six, tu trages beaucoup les consoles, quand même. Non, je trage juste les personnes qui n'ont pas de second degré. Je vais pas regarder. Oh, putain. Pourquoi, le, en revanche, l'effet le, subwoofer La qualité du son non je je sors, je par la poste. Il le dit quoi Si tu le par la poste. Si tu... Complétez ces phrases. J'avoue, clip est 10 minutes. Le truc c'est ce Irishman quoi. Ça dure 4 heures. Si tu le tues, je t'envoie un truc par la poste. Si tu fais Nain, nain, je t'envoie par la poste. Un booster de jaillet par la poste. Si tu le closes, je t'envoie un bouclier par la poste. Si tu le fais, je t'envoie un billet par la poste. Si tu le fais, je t'envoie un clavier par la poste. <rire> Allez, essayez de deviner. Qu'est-ce que c'est quoi Un quoi C'est par la poste Si tu fais, je t'envoie un booster de jaillet par la poste. Un quoi Non Je t'envoie un, un gilet par la poste. Mais ça m'intrigue vraiment je Survegé par la poste <rire> ah, ah il est totalement rebout. <rire> a la poste A la poste Si tu le on je survivre par la poste Allez on avance Un canapé par la poste Du pâté par la poste Du pâté peut-être Y'a un mec à la fenêtre un mec Mut le mute, le mute il est fenêtre printer, shopping tu peux le tuer hein, là. Mais attends, mais il, y a autre aussi, il est l'autre aussi là. Il y a un mec la euh, fenêtre printer. Euh... Il est mute. Le mute il est fenêtre printer. La fenêtre quoi la... la fenêtre printer Ah, printer Oh là là, putain, la la, l'imprimante Putain de vache Printer Mais qu'est-ce que c'est que cet accent Printer, shopping tu peux le tuer là, tire sur toi tu le tues tue ping 3. Pour sortir, oui. il va peut-être sortir. Te... Mec. Mais j'ai eu oh, va t'as qu'un seconde, c'est chaud. Fais les deux meilleurs, hein. C'est il a dit quoi T'as les deux meilleurs Je crois que est derrière la bombe. Moi il joue bien, il joue bien. Mais qui l'a inventé celui-là là On va l'appeler le machin etc. C'est moi ça. Celui-là il devrait s'appeler 6-4 mais aucun fils de... Il va l'appeler 6-4, ils vont l'appeler et dans deux semaines ils l'appellent le Sheiko C'est un... En... Sheiko, à côté de Sheiko, sur le passage Sheiko On peut plus, Ça c'est moi ça Bon, sauf que moi je le mets la tête Y'a personne qui a ce là là Léo Si y'a un mec qui arrive, deux, il y en a trois même plus à droite du machin Devant la fenêtre ils sont deux Si y'a un stage ils ont pas pété la cam défaut Bien joué C'est le au dessus la Il est sur la voiture oui, oui. bien joué, bien joué oh, Quelqu'un ça sur toi ouais il, joue il, bien, il, joue temps, bien, il va ouais. les le mec. Bon, là, un peu de il y a un autre pareil. Vous dites quoi en grade Ok. <rire> non, laissez <c> tomber. <rire> Tiens. Bien <on a> joué. <rire> bon, mon père, il a une vieille Peugeot 404. Bah, et là, tous va, les hein. hivers, dès qu'elle est un peu froide, il essaie de l'allumer. <rire> Tu vois, pareil. Et c'est hyper lourd, Ça a un problème de starter apparemment. Et Il essaye comme ça, et des heures, t'es. Ah, il limite super bien. <rire> <Okay>, c'est <rire> hyper. Je suis pas raciste, mais un peu. ici. Oh là là. Oh là, là. <rire> voilà pourquoi faut supprimer les vitres du ah jeu non, loue, là. depuis euh, 2016. Depuis hein, 2016, je Il hein. est mec. Euh... Ah, oui. En vrai dans le jeu dans lequel on est, alors deux secondes de sérieux, dans le jeu dans lequel on est et en particulier par rapport au netcode et en particulier par rapport à l'état des serveurs du jeu, le shake o devrait être impossible. Un peu comme la cog sur une SMG. En fait si on l'enlève tout le monde chiale mais il faut réussir à prendre du recul et à s'apercevoir ce qui est pourri pour le jeu. Et ce genre de décal c'est sexy parce que quand on commence à le maîtriser on kiffe le faire mais il faut prendre du recul. C'est de la m ça devrait pas exister dans le jeu, c'est dé*****, c'est absolument d***** quoi. Ça devrait pas passer, ça devrait pas du tout être comme ça, etc. Il faudrait défavoriser le leaning extrêmement rapide, vraiment. C'est. Tu peux est down, mais tu peux 20 Ouais mais les est mais il vient en Ça c'est l'un des trucs qui fait que des joueurs reviennent pas sur le jeu. C'est pas faire, même si ça nous mais fait oui, marrer, je le HP. sais. Parce que c'est parce que cool à faire quand tu commences à le maîtriser. Mais il faut à réussir ouais, à se dire pas. que... Oryx l'avait... Ouais Oh la la J'ai joué. Viard, Viard, Viard. Non, il y en a une, un. Non. Il y avait un encore autre. Viard, Viard. Ça change... Remo aussi. Le pas le pipa, ça fait le pipa. Safe, safe, safe, safe, safe, safe. Bouge Il est en via, il est rentré y il il bien, il est joue il joue side, side, side, side Mais on sent les ouais. potos quand même C'est bon, j'en tape un rune... Et... C'est diamant plus plus tout ça oui, ça, fait... ça joue bien ça, bien Ah ouais, tiens quoi d'autre On va aller regarder vos clips pourris Ah, on a des sous-titres, merci ah, bon, on est... Je lance ah, bon, est... direct du coup, personne ne va pisser ni rien Non mais ouais, je... ouais, go Coupille. Coupille, es qui, qui, qui veut aux toilettes les gars Enfin, on est des vrais pas, gamers hein. On est <rire> des vrais gamers hein, <rire> hein, je... Euh, toi dessus, dépêche-toi Alors, suivant. <rire> c'est quoi cette... Non Ou alors j'ai, c'est mon humour YouTube ne l'a pas supprimé. C'est le pire clip de l'histoire du clip, hein, que tu viens de faire. Cette vidéo a été postée sans mon consentement. Ah bah t'inquiète, je vais t'aider à la supprimer. Ah oui, pour le bien de... Pas pour ton bien, mais pour le bien de l'humour, en fait, hein, tout simplement. De l'humour. Attention, toujours. Quand vous rentrez là, à gauche... Bien vérifier s'il n'y a pas un mec au niveau de la canette. Je... Ouais, ouais, si. Ah, ça arrive. Cavera parfois. À gauche, peut-être, non Ouais, là, hein. on est d'accord. C'est-à-dire que même moi, je l'ai entendu avec la compression YouTube. Hein. En dessous Ouais, au-dessus. Non, il est dans l'escalier. Ah, ouais, ouais. Il faut changer de casque, là. Et c'est tout. Quoi Ah parce qu'il y avait un kill avant Le travers Ah d'accord Le travers sur Rainbow 6 Mais eh ouais mais j'avais pas vu moi qu'il y avait un travers Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, ben, ça fait un clip euh, toujours aussi pourri hein. Alors du coup, suivant Et vous me validez ça les modérateurs là Kenny Mais t'es bourré frérot C'est quoi cette... Sushi Sushi si Tu peux te rattraper avec celui-là Allez on va voir Ok, ça va, c'est ok. Pourquoi les settings en ultra, en revanche, frère euh, Enlève, hein. T'es en train de galérer. T'as as, as, 107 FPS, mon gars. Et là, c'est trop propre. hein, baisse tes, baisse tes settings, là. Et diminue les contrastes sur ta carte graphique. C'est trop noir et blanc. Il faut que ce soit plus palo, là. Ok, non, là, c'est eh, trop joli. 97 FPS, bah, tu m'étonnes. De toute façon, le sushi, j'y ai jamais cru. <rire> Elle est bonne. Ah, je suis obligé de le dire parce que, bah... Voilà. Il y a une ou deux personnes qui de temps en temps peuvent... peuvent... Moi j'aime bien les petits trucs subtils, etc. C'est-à-dire qu'il y a 450 personnes dans le chat. Si je l'avais pas vu, personne ne l'a vu. J'étais tout seul dans ton truc et tout. Elle dit, oh, putain, oh, putain j'étais content et tout, tu vois. Et c'est horrible. Hein et ça serait passé dans la masse et personne n'aurait vu. Et moi j'aime bien ce genre de petites subtilités. Donc je te donne un petit autocollant, euh, Yonim. Vous voulez qu'on vous l'explique Les joueurs de, con... les joueurs console. Hein vous voulez qu'on vous l'explique la blague ou pas Sushi, pas cru <rire> C'est bon Vous y êtes il long je pense. Oh la vache. Ah bah ouais. Eh ben sushi. Euh, le timing <rire> Oh là là Le vilain timing Ouais, je pense c'est clairement ça le problème. ouais, oh, c'est toujours le, toujours le timing. Ah bah là, on a un vrai problème de timing. <rire> <rire> oh, c'est la tourpin. Allez on va voir Jérémy parce qu'on est sympa quand même. Ah, il a le charme de la Salty Academy, ça va. Toujours au bout d'une minute à hein, mettre l'alarme. Ah, Je sais pas ce que t'as fait le courant d'air mais. <rire> ah Jérémy il aime pas les courants d'air. Oh la vache Oh! Oh! Ok! Ok! Ok! il a réussi. Tu veux des clips récents ou un peu anciens? Ça passe. Faut que ce soit des clips drôles, les mecs. Il nous reste plus que ça, ok? il est trop baisé le, le truc de base. Je... Attends, c'est le truc de base que j'ai là? Je... Attends, une étude? Attends, attends, c'est... Soupir jeune. Ok. Vomit ah, bon trop pourri là. Mais c'est horrible les gens comme ça. Bien joué. <rire> uh, very good très très bien joué attention derrière toi j'ai besoin de son <rire> vous voulez pas prendre trois minutes pour régler vos p*** de micro bande de débiles oh, ah. Ah. Ah. hey a vous êtes sérieusement atteint j'ai fait le clip en début d'après ah ouais celui-là là, là Voici. Hein. Vas-y, mais ça, il a travaillé lui! Voilà, ça, c'est un mec qui a bossé ça! La personne ici? Je vous pète les oreilles là. Sur la manière d'aborder la situation, si j'ai bien joué ou non. Oh là. Temps fort, Rainbow Six, ranked, follow moi, YouTube, not slow. Ok, on va aller voir ça. Donc, je suis obligé de faire des analyses là. Ok. Jusqu'à cache, c'est bon. Ah, la décale, elle est pas bonne? Il y a un shield à la porte? En fait, la caméra ici mais Non mais tire de, sur le côté, trop de bonne. Voilà c'est mal joué parce que t'as pas joué tes drones alors que t'as as, as fait chèque euh, le ouais. shield là. Ah là, déjà c'est ce que t'aurais dû faire tout à l'heure. Ok, bon, la logique de rota. Pareil, tu fais check encore alors que t'as le temps, hein. Ça fait un sacré paquet de fait, de, de check quand même. Là, faut mieux tirer dans les yep, hein. C'est long. Faites du bruit, fait du bruit, fait du bruit, s'il te plaît. ah Encore, encore, encore.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 le son ego, c'est trop, Non, non, non, non, je veux jouer à aucun moment où on voit quand je meurs. Tu sais, ça, ça arrive. <rire> ah, il veut pas qu'on voit quand il meurt. Bah, euh... ben, bien sûr qu'on sait que tu meurs. Sinon, c'est bien joué. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué pour un emerald. Emerald ou diamant, euh, les, premières, les premiers les premiers trucs de diamant, quoi. En revanche, tu fais du... La vache. Harper71. T'es sur ce serveur de gros fils de... Tollain. Oh, la vache il a rien qui va, là, non plus. Mais des, ça date de quand, ça La map, les trucs, les rangs en bas à droite. <rire> Road to exemplaire. Oh... Mon pote Les 4 ils étaient là, ils sont entrés 4 ici oh Genre, j'ai commencé à paniquer au bout de moment. J'ai vu 1, 2, je fais ça va, 3, 4, quoi euh... J'ai 7 cartouches Il est content de sa 4K, euh... Zlatan Ibrahimovic. Hein. Ouais, ouais, il est content, je t'ai dit de baisser le son. Zlatan est content, les mecs. <rire> il y a un petit air, non Allez, FTG. Il y a un petit air de Zlatan Ibrahimovic quand même. C'est lui Ah oui, c'est lui Merci, l'ovni. Ah, bah, oui. <rire> bah alors, Supra C'est totalement lui. En plus, tu t'es laissé pousser le bouc pareil et tout. 98% match. <rire> Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Oh mon dieu. Tu es pour ou contre les agriculteurs Mais qu'est-ce que ça a à foutre là-dedans Je suis en train de comparer un mec sur Rainbow Six qui ressemble peut-être à Ibrahimovic. Ça se trouve qu'elle est le fils caché d'Ibrahimovic. ok? Et toi, tu viens me de demander si je suis pour ou contre les agriculteurs. Comment est-ce qu'on pourrait être pour ou contre les agriculteurs C'est aussi que de me demander est-ce que tu es pour ou contre les sauterelles